Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la CAO pour capable de faire une nouvelle émission. Gain une vidéo qui paraît très virale sur les réseaux sociaux. Problème, oui. Mais juste avant, faut nous avons information qui vient à joindre nous là. Eh bien, une information que nous mêmes avons profité de au conditionnel parce qu'on n'a pas encore la confirmation. Et information qui t'a fait comprendre que eh bien, la police a arrêté yon soldat FND à qui 9 mm. Donc, monsieur Robert. Et Fendi, c'est lui qui contrôle euh, une partie de bon repos. Mais c'est ses ce chef Kafou, c'est Marc. N'a cherché confirmer information ça pour nous. La vidéo, ça dure 30 secondes. Et bien Fendi que vidéo ça et eh bien, gagné en pile, kozé ka parler de lui. Yo ont arrêté un type et, si type plate assemblée a un badge radio, télé, zénith, Mais écoutez, information fait quoi que badge s'il a expiré. Eh bien, Fon dit que gagner ça n'a pas capabilé, il a tas de contradictions par rapport à l'information. Écoutez, on a fait quoi que Don Kervens, une opérateur qui tape travail pour Zenith, qui d'après PDG Ronnie Colin, n'a même pas vient travailler encore depuis le mois de décembre. Mais il est toujours à fonctionner avec badge SILA qui t'a expiré. Toujours d'après PDG Radio A Ronnie Colin. Hier soir, il était 9h. Agent PNHO, dans une zone bon repos. Zone marché, sera Radot là. Eh bien, il yon machine qui, d'après le premier élément d'information, yo, ta un plaisir à examiner la donne. Mais c'est une machine couru. Et puis, les policiers ont réagi. Ils ont arrêté machine là. En deux machines, ils ont joint yon valise qui a cartouches. cartouche. Est-ce que type là, même c'est où, l'habilité de qui de munitions, si c'est autant de questions auxquelles il faut répondre. Mais il qu'elle a information qui t'a fait comprendre que machine là, c'est machine ancien journaliste zenith qui a travaillé dans le Caraïbe. Son nom c'est Daniel Sainton. Bon, en tout cas, et gagner un petit confusion sous question-ci là. Des gens qui disent que ben pourquoi on n'a pas filmé la voiture, on a seulement filmé et badge journaliste là. Et ancien opérateur là, bien sûr. Et badge y'a pas fixé côté qui expirait la donne. On garde cette vidéo aussi. là. Ça c'est pas pour le monde de bagages, nous, nous, monsieur Écoutez la justice a, ben, est là c'est à la justice de démêler le vrai du faux dans cette affaire. OK parce que nous même nous pas là pour vous émouter, nous pas là pour vous affoler et bien les informations rivé joindre nous et bien nous pour qu'on dit que c'est un mauvais grain ou bien c'est un bon grain. Est-ce que nous comprenons Donc la police gagne assez élément la main, et bien la police va brasser élément saillot et peut-être pour les voir question bail la justice. Et c'est à la justice pour capable qu'on est vraiment. Qui s'est passé là Bref, gagner euh, Kaël Jean-Baptiste, qui est même, jeune libération. Écoutez, moi, j'en profite justement pour saluer cette femme, pour son courage. C'est une femme stoïque. Et moi, je l'adore, franchement. Même si quelque part, à travers ses émissions, donc, l'encourageait mesdames, dames, prends Santa capable une certaine liberté féminine. Et moi, je n'ai pas de problème avec parce que mesdames, ben, mesdames tout est important. Euh, yon foyé, dans un foyer, toujours mettez dans la tête que, bah là, il t'a doué 50-50. Mais écoutez, certaines fois, il y a des gens qui disent que, li y a un peu euh, pour faire comprendre à mesdames que, il y même droit à garçon. -you. Bref, <rire> pense que c'est une femme, donc, c'est son droit, hein, de faire tout ça. Bon, bref, euh, elle a parlé, après sa libération, c'est ça que fait me dit, c'est un monde qui a un peu le courage. Donc, il parlait de rappelant, et pendant le euh eh, Ravishorio, eh bien il était toujours espéré la libérer, même s'il y a des gens qui disent blablabla bla, bla, concernant ces deux kidnappings, mais écoutez, eh, elle s'en fout. Ben, il parlait et lui tout le monde, lui fait comprendre, écoutez, ben des fois y a en situation où c'est la prière ou bien un sa qui peut mettre au dehors. Entendez, Kael Jean-Baptiste, qui lui e même t'a parlé comme ça. Samedi, soir, n'est bah, pas vrai. Il y a eu nos machines qui étaient quitté sous boudon. Parce que c'est là que fouille la fait toute patrouille. Je la machine, je t'ai la. Et puis, je suis monté dans no la machine. Non, mais écoute. Non, Timon, si consonne. <laughs> je dis à venir avec toute intention pour ne pas manger consonne. Tu sais, je c'est le drape. Mon consonne tellement content. ouais, je suis deux tèches. Oui, deux tèches. Oui, deux tech Oui, quand son petit a nos téléphones, pas la confie. Li vannes sous mouin, ma pèse gou ma fil, gros fil. On ne l'viné dèp, li dans téléphones. M'a dit un yon, dit qu'on mais qu'on a la mende l'on problème, Timon. Bon, ma tourne sur kolson. Ma tourne sous kolson, même là. Qu'on yon là, yon, son bon de tibret, bon montre nous de tibret, que nous kollé, nous connecté, nous appuyé le téléphone yon. Fou que le téléphone ka enregistré. Ah, soit, m'gagne deux numéros, parce que, m'pas qu'à récupérer re 42, 26, 74, 12 ans, parce que m'pas qu'à descendre, e, à jouer et, c'est-à-dire que, dans la compagnie, ça, m'gagne, tandis que, m'gonzamie qui, dans l'autre compagnie, qui, de loin, des photo, m en bande de bagage, m'envoie des photocopies, pour lui, parce que, tous les papiers sont partis, faire pompom, ainsi que mon insuline, mes seringues, mes gouttes pour les yeux, mes médicaments pour l'attention. Alors, m'a me dis nous exactement ça m' t'a dit équipe là. M'garde et puis m'dis c'est un miracle. Parce que si m'fait tout le temps ça, pique deux fois par jour, qu' pas pour piqûre et que moi intact. Bon Dieu nous dis nous c'est miracle. Et si n'est pas qu'il, où t'absentes ou tête en bas, garde figure bien, je te dis, fais photo et puis dis bon Dieu, fais miracle à elle Moi va c'est vraiment. Et nous avons prié, nous avons prié, prié c'est pas aller à Dieu, c'est rien de compliqué. Nous avons prié, et bon Dieu dit, l'homme a demandé ma baou, mais bon vous a nous avons demandé au présent de l'indicatif. Nous avons répété des choses comme, je suis libre. Parce que bon Dieu connaît, m'a dit bon Dieu, je veux être, non, non, je ne veux pas être. Bon m'a si dit bon Dieu, je suis libre. Même si m'pahouel, mais Le miracle de la foi, c'est que c'est la certitude du non manifesté. Tout ça que m'pahouel a, dit, bon Dieu, je, suis je suis vivant. Parce que ça a tout est sous ta pire. Je suis vivant. Et troisième bail, non, je bah ne psychologue, moi connais, Denise, moi connais, je connais que la moi en forme, etc., mais il y a peut-être que nous avons un pile courage, parce que Karel, connaît que le parrain doit abandonner, c'est pas 10 épreuves, ça se passe dans la vie, parce qu'on pile un pile d'épreuves. Quand on joue, malentendement, petit, mais non, c'est pour vous dire. Même si espère pour Karel, le dernier bail, ça m'a été gardé, dit dis que Karel n'est pas mal, non. Je ne respecte pas suffisamment. Je pour Karel. Et puis... Euh, <coughs> Je suis en santé. Je suis en santé. Je suis en santé. Parce que je craser basou parce que me connaît gè impact physique. A toujours un impact physique. Moi ti je ne pas fait tête pour tête Je di me je gè 3500 pli dans Je non. Ou me me du poids parce que Michel qui est avec moi t'a dit que pantalon a tombé sous lissant qu'elle pas obligé d'ouvrir. Est-ce que, est que nous comprenons alors on va le partager de trois bagages avec nous, on va faire mission tout autour, on va le parler en pile, nous va le réunir nous. Monde qui connaît me connaît que ma ville là. Monde qui connaît. Et même c'est tout le monde qui connaît, sous terre que me pas de ville là soir. D'ailleurs, you organiser mon nom, pas machine, machine moi nous beaucoup qu'on cherche les. Et sous sous pourco organisé. Ou ta aime pas venir là soir. On me me autorise relai. Et puis, dis-moi, vous, en bulle, chez Kael, femelle. Parce que Kael, il descend net, t'es pas t'es Chaque fois que je me prouve et que quelque part, je me yo bon Nous a dit, grimace. Nous, m'a dit grimace. Ah, donc, give, eux, d'aime. Pourquoi me sortir, ou m'a parler ou raconter bagages négatifs, c'est ton problème. Mais moi-même, je connais. Et moi-même, je connais que quand y a, a une prière que m'a m'ai l'ajouter, la protection des kidnappés. Parce que voilà, ouais, on la goncote ou pas par la femme ou par contre cotoie ou par contre de quoi il en retourne ou par contre de qui prévient ou par contre de ceci ou par contre de cela, vous casquez basse. Vous regardez, on a quatre petites qui péterelle. Il a fallu, bonsoir mademoiselle, quel que soit le temps d'ailleurs, quel que soit le temps pour la ouvrir, lui presque mourir. Il a fallu la calmer, lui donner de l'énergie, lui parler, lui envoyer de l'amour aim quoi comme shit là, comme shit t'en ais, moi me dis bon Dieu, on va parler de ça parce que moi rendre moi compte de fausse. Parce qu'on bon Simira qui fait chaque fois que moi nous la prière, bon Simi musique évangélique qui jouait plaque et puis qui donne mon réponse. Dimanche soir musique là dit pas grand rien de mal qu'a fait là. Me dit équipe là non pas loin. Ma plâ prise un petit peu avant que moi allais me dit équipe là moi me dis non. Alors c'est comme miracle qui te fait fête, m'a discuté avec moi me dit allez gros miracle qui fait là. Et puis, moi, je j'ai dis, merci pour le miracle. Je me dis, c'est pas mal, le miracle qui sont fait là, c'est le miracle qui a privé que ne pouvons voir. Trois minutes après, je me et l'autre, me je dis, oh, et l'autre, bah, je dis, je me je me dis, je me je me me me je Rémenez le monde dans des petits Faites le bien et ne faites pas le mal. Parce que les bon dieu peuvent régler cette ébauche pour vous. C'est dans le dossier qu'on va chercher. Dans le bien-côté fait. Dans le dossier qu'on va chercher pour qu'il y ait moyens financiers. Pas financiers. Pour qu'il y ait le provisionnements le pour l'eau. Donc, je, suis, je sais. Apparemment mon bon état. Je sais aussi que j'ai des limitations. Et nous, ouais je pas la frénésie qui, qui, qui, qui, en Europe, qui a fait des traitements, qui jouent une organisation qui va accomplir. Je me dis, Franzi, et c'est avant, oui, je me dis, Franzi, non, tu es genre Chaque fois qu'il est dans un mon, monde, il est entré, puis c'est grain de monde, ça. Je me un groupe communautaire. Je me dis, des amis psychologues, n'a fait des communautés, des thérapies. Même j'ai offert, nous, pas chites ensemble, n'a a parlé. Et moi, je me dis, encore. nous, on va faire ça. Je me promets pour me loger, même. Parce que, si c'est ça, fait, fait, tourner en l'air, parce que, dit dis, quand y a, nous, t'es bon, mission, nous, faut, ouais, s'allier, ou pas, fait, s'en faire, nous, tourner, pour, faire ouais, qui j'enllier, qu'on y achète le travail avec le monde qui m'en Tout le monde qui passe épreuve, ça, perdu, on partit dans eux-mêmes. Qui est dans l'air. Ou qu'on t'aute, eux. Je moi, t'es un rappeur qui t'a réellement dit, qui a raconté, qui s'est offert, parce que, leur film prend le premier coblin, et puis, pendant dix jours, il va pas à la personne. Il va pas à la famille. Son manière psychologique pour craser basse ni moun qui est au kidnappé, ni famille dehors. Et puis, y'a t'es, m'coua, y'a t'es vigné dans la radio-caraïbe, parce que c'est ton émission, m'd'elle t'a fait avec Guiwewe, y'a t'es vigné dans la radio-caraïbe, parlé, et c'est dans ma chamande, dans ma ramassé que t'es gens dans notre tic-cop, et t'es de pas deuxième. Mwen dis-nous déjà, nous responsables de pays, ça. Vendredi dernier, m'chitta si avec gros, tout me dis pelle éternel Et, ouais, fait pardonner, leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, nous disent ça en pile, tout. Nous, pas qu'ils m'aiment, nous, nous, nous, pas nous, ben. Mais, pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce je ne sais pas quoi que si on connais connu, on t'a fait. Quand est, nous prenons la prière pour ça. Nous prenons la prière pour il faut. Moi, je dis, bon, Dieu, c'est un seul juste. Père l'éternel, foutre-moi épreuve, tu sais, solide. Je dis, Père l'éternel, mais, gros, c'est ça, c'est parce que, alors, qu'on y a, Père l'éternel a calibré, mais parce que pas oublié. Bon Dieu, pas choisi, les qualifiés pour faire travail, Bon Dieu, qualifié, les choisis Père l'éternel, mais, débliez, gros, c'est phrase, ça. Ça veut dire que, l'on parle devant, bon Dieu, dit, l'on qu'on aime, vous voulez faire tel bagaille pour vous. Même si vous la hauteur, il parle qualifié, il parle beau, il parle, il parle, pas il parle mettre dans des systèmes, etc. Peut-être que le travail même pour me faire poulier à son travail à côté, m'a obligé solide, m'a obligé à peur, m'a obligé à trembler, m'a obligé à m'a obligé à occuper bonne bagaille en, en oubliant peut-être pas. Je ne vais pas pour nous. Bon Dieu n'a pas choisi le monde qui qualifié pour faire travail. Bon Dieu qualifié mon qui choisit yo. Et moi parce il y a deux vendredis de ça, père Éternel, tant des samedis. dit maintenant, mon Dieu, dis si un seul juste. Et ben moi même quand c'est juste là. et dis mais quand besoin l'école parce que kael pour qu'on gagne un Et puis comment ça blender. n'est-ce pas? Peiye pour nous toutes les. Ma moun il est bon Dieu vle Certainement. Y a ti musique sa ça pour moi, moi rie. Je dis, on ne pas la on ou pas ne pas pas C'est quoi cette histoire Y a pas d'internet sur ton système là? l'ai pour moi. On de musique. On pas musique. On ne peut pas tout le monde ne pas pas répondre. A tout On ne peut pas moi moi connais pas internet internet a tombé même là moi on nous tout manouche ou, et ou connaît qui mirak qui fête c'est la quantité des des messes que l'on a faites la quantité de prières peut-être que, prière. Pe que pays a besoin que nous la prier plus peut-être que pays a besoin plus bénédiction moi j'ai pas mon internet qui tombé parce que quantité c'était monde qui sous descend. a en pile à toute vitesse ce si qui n'est pas normal parce qu'il pas, pas descendre sous l'autre là la. donc si martine là Martin, nous, ka monté sur Instagram, non, pour moi, raconter ça qui a passé. Parce que, tant internet qui tombait là. Est-ce que c'est internet ça qui tombait, qui, qui, qui, problème. Fritz y Louis. Bonsoir. Là, y a là. nom de trois mondes devant moi si là. Martin, si tu es là, give me a backup. Sur Instagram, raconte-moi si y a un petit problème sur Instagram. God is great. All the time. Et ouais, quelque soit les preuve qu'on a pour vivre dans la vie. Songez qu'on joue. Après neuf jours d'horreur comme ta mes médicaments comme diabétique comme piquer à insuline garder des me chita et puis me c'est figurément face en sous écran j'ai je ne suis pas si malgré ça toi même hein parce que je me pas j'ai l'impression tellement tête en bas tellement gain bagage avec ces goumes pour essayer moins faire émission ça et cetera et à pas la capil monde cap crime donc mon petit gens pas garder rien me te mettre petit maillot ça volontairement parce que me envie mettre quelque chose de un petit peu habillé pareil pour que nous ça faire une émission à soir. Donc, on n'a pas fait le 14 février ensemble. Mais on l'a fait ensemble. J'ai prié pour vous, je vous envoie beaucoup d'amour, mais après que bon Dieu bénisse nous et que nous en forme. Nous besoin plus de plus courage. Nous perdions plus de force dans la relation émotionnelle qui a basse nous. Nous besoin plus de courage. Oh, mais je vais sur Internet, Instagram pour monter, mais vous sauter une petite situation. Donc, je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Ce n'est pas seulement moi. Je remercie beaucoup de qui devant John, Vary, tout le monde a regardé nous. Tout le monde a prié. C'est-à-dire, les jours étaient longs. En fait, c'est n'est qui que dit que la famille me connaît vivant. Parce que c'est une machine. Parce que on descend une machine à mettre, la machine n'a pas à stat. La machine n'a pas start. Donc, obligé suis Donc, de Donc, bon, je suis passé un petit peu après, c'est toute l'autre machine, tout ça que tu as fait là film fait, donc là où il a... Et puis il dit, il y a moi même fait changer, plaque. Il voyait par mon fils, une photo. Mon fils, il dit, gardez la machine, a le je dis mais écoute, c'est pas plaque, ça. Il dit, a le Mais il y a pour débats sur la machine, la machine a plusieurs côtés frappées, la machine a des côtés gravées. Hein? gouapi ça pizza été bloqué parce que il un donc c'est limté papa merci merci non tout le monde Quand la l'autre monde il y a monde qui pour il monde qui parle pour moi pile pendant que moi même moi chita moi parce que je dit là nous pas de pouvoir peut-être nous nous pas de aucun pouvoir faire rien pour être nous donc il y a monde qui parle pour moi il y a des qui chita qui yo. le il y a gens qui de loin qui chita qui met du genou à Et puis dit papa, nous nous présentons elle. Et papa m'entendait. Papa me Dans dan plusieurs côtés, qui qui l'air en plusieurs côtés, a plusieurs côtés, qui sont là. il y a besoin que nous continuions à faire même. Même si on ne peut pas tel tel tel, tel tel tel, là, ça pour faire, continue la prière même sous parcours aïe je te je vois que tu viens de monter donc gardez le monde qui est là pas oublié pas oublié en tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage